Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Dans mes vidéos, nous allons parler de divers sujets, tous complémentaires les uns les autres, tels que la santé, le bien-être, le bonheur, l'alimentation, l'écologie, le sport et bien sûr la réussite et la performance personnelle et professionnelle. Je tiens à préciser que je débute dans la création de ma chaîne YouTube et donc, afin de m'améliorer, j'ai besoin de vos remarques et de vos critiques. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage.